Bonjour, euh, on va pouvoir démarrer pile à l'heure, c'est parfait. Euh, je me présente, je m'appelle Olivier Cavrel, je m'occupe de euh, la société cognisante pour la France. Euh, J'ai le grand plaisir pour euh, la quatrième année donc de, de remettre cet après-midi les, euh, les prix euh, concernant donc le, le sujet, on va dire... le le choix de projets qui nous ont particulièrement marqués sur un sujet qu'on avait choisi cette année, qui est l'écosystème augmenté. Et je reviendrai sur ce qu'on entend par là. Euh, parfois, on me demande, euh, mais pourquoi Cognizant Finance euh, euh, ce, ce bouclette sur, sur, les, sur les projets dans le monde digital euh, euh, Ça demande pas mal de travail, parce qu'il y a un, un jury... Euh, Composé d'éminents spécialistes qui viennent de, de la SNCF, d'ADP, de Chanel, de PSA, enfin de tous des gens qui ont beaucoup d'expérience sur les sujets. Et en fait, ça ne nous rapporte rien directement, à nous cognisantes, mais c'est une, une façon assez unique d'être au contact de, de projets, de sociétés qui ont beaucoup d'idées. Et quand même, ce qui fait avancer les choses dans le monde du digital, c'est les idées qui, euh, qui jaillissent, les collaborations qui se font, qui est aussi une, une marque de, de fabrique, je d'un monde un petit peu nouveau où il euh, y a moins d'individualisme sur les solutions euh, conçues par les fournisseurs ou consommées par euh, les sociétés utilisatrices. Donc cette année, on a euh, choisi comme thème L'écosystème augmenté, ça veut dire quoi Ça fait très buzzword, mais c'est l'idée que euh, dans un certain nombre de domaines du digital, la, la transformation viendra du fait qu'il y ait des plateformes par industrie qui se mettront en place, des collaborations entre plusieurs grands acteurs d'une même industrie, et donc la, la notion de concurrents qui ne veulent pas travailler ensemble, va devoir de plus en plus s'atténuer pour favoriser les nouveaux usages, les nouvelles offres. Et je pense que les différentes personnes qui viendront témoigner euh, vous convaincront de, de cette approche-là. Cette année, on a regardé en détail 17 projets, donc avec un, un, un, membre, un jury composé de 6 membres. Comme chaque année, on en a choisi 3, c'est toujours un choix assez difficile, euh, parce que c'est des projets c'est difficile de dire celui-là il est bien, il n'est pas bien, de mettre des notes, etc. Donc euh, on a un certain nombre de critères euh, que je listerai rapidement mais qui me semblent tous assez pertinents. L'impact sur le marché, euh, ce qu'on a appelé l'inattendu de l'alliance. Donc parfois ce sont des sociétés qui viennent de mondes différents euh, et qui se complètent très bien. Le fait que on, on aille au-delà du, du slideware, qu'on soit vraiment sur des résultats tangibles et pas juste sur un, une proof of concept euh, euh, faite euh, dans un, un coin de garage. La profondeur de l'alliance qui est à quel point ça implique euh, les entreprises dans leur euh, ensemble qui participent, bien sûr le levier digital mais ça, ça, ça va de soi, la vision que ça permet d'apporter avec une, une partie dimension inspirationnelle, et donc le côté euh, innovant. Euh, et enfin, le dernier critère, qui euh, euh, cette année a été quasiment d'ailleurs unanime pour un des projets récompensés, qui est le, le coup de cœur. Alors, avant de passer au, au, au projet récompensé, euh, je voudrais redétailler ce que vous allez trouver dans, dans ce bouclet. Euh, les projets que, que nous avons étudiés et qui sont euh, vraiment d'horizons de, de, très diverses, puisqu'il y a un projet qui rassemble Air France, la TECO Air Ubisoft, il y en a concernant Nager deuxième 2 La Mondiale, euh, il y a des projets avec AXA, avec euh, Thales, avec le Figaro, Veolia et j'en passe. Euh, au début on s'est on, on dit on va avoir un peu de mal peut-être à trouver ces collaboration avec plusieurs grands acteurs, euh, donc aussi les équipes qui ont travaillé sur ce sujet, ont, ont le mérite d'avoir euh, été déniché, des choses qui parfois ne sont pas euh, en, en première page de, des médias, euh, parce qu'on s'est rendu compte, dans, dans tous les cas, c'était des, des vrais mouvements d'entreprise qui amorcent des choses qui ont de grandes chances de, de, de se généraliser dans, dans les années à venir. Donc je vais en venir maintenant au, euh, au projet que nous avons euh, récompensé, euh, en commençant par celui d'une alliance entre les sociétés Michelin, euh, Sigfox et, euh, et Argon, euh, qui se sont donnés comme objectif d'arriver à suivre, à avoir une traçabilité des conteneurs qui transportent euh, les pneus Michelin, le matériel Michelin, ça fait 150 000 conteneurs qui euh, circulent dans le monde et avec euh, le risque que parfois des, des conteneurs se perdent, euh, restent pendant euh, des semaines euh, sur un port, etc. Et donc c'est une, une solution euh, euh, d'IoT, d'objets connectés qui a été euh, mise en place. Et euh, donc si, euh, euh, si Monsieur euh, euh, Anastase ou Monsieur Chehab sont là, je serais ravi qu'ils puissent répondre aux quelques questions qui leur ont été posées. Oui. Bonjour. Déjà, le prix. Donc, euh, j'en profite pour dire que Miyam Ferrand a été, avec Catherine Dardelet, la grande euh, inspiratrice de tout Merci. ce travail au cours des derniers mois. Merci pour le prix. Oh, C'est la surprise donc oui, dans les, dans les questions qu'il y a, moi j'ai déjà, je voulais savoir comment ça marche Alors on m'a dit c'est juste 5 minutes, donc c'est peut-être pas une bonne question pour démarrer 5 minutes, mais comment ça marche Parce qu'on me dit aussi, ça existait déjà de faire la traçabilité de conteneurs, euh, où est l'innovation euh... Alors comment ça marche Très bonne question Effectivement aujourd'hui il existe des solutions pour suivre ces expéditions qui sont proposées euh, par les compagnies maritimes en particulier et en, en principale, mais c'est des solutions qui reposent uniquement sur du déclaratif euh, remonté par les différents acteurs qui manipulent le conteneur durant sa vie et, et donc euh, qui dit déclaratif, si dit opération manuelle, dit euh, latence dans l'information, euh, dit euh, zone d'ombre où on n'a pas forcément l'information qui remonte avec la bonne qualité euh, là aujourd'hui comment ça fonctionne En fait on installe un objet connecté dans le conteneur au moment du chargement des, des, des marchandises qui va nous permettre pendant le, on va dire, le cours de l'expédition, de, de, de, de depuis son départ jusqu'à l'arrivée au, au, au moment où on, on, on ouvre le conteneur, de suivre, de géolocaliser le conteneur euh, à ses différentes étapes et de pouvoir aussi suivre ses conditions de transport. Et on va combiner l'information du, du, du tracker qui va, qui va être connecté au réseau SIGFOX, réseau d'objets connectés, euh, lorsqu'on est en terre. Et on va être capable aussi de récupérer les informations satellites des bateaux lorsque le conteneur se trouve sur un bateau en mer pour pouvoir avoir un suivi euh, end-to-end. D'accord. J'ai aussi compris, et ce serait intéressant de détailler un peu, qu'il n'y euh, a pas uniquement le, la géolocalisation du conteneur, mais vous pouvez... À avoir plus d'informations sur ce qui se passe dans le conteneur. Oui, tout à fait. On va suivre donc, la géolocalisation, mais aussi les conditions de transport. Donc Suivi euh, des variations de température, suivi des variations de niveau d'humidité euh, et des chocs. On va même suivre aussi euh, l'ouverture des conteneurs avec un capteur de lumière qui est euh, sur, sur le, sur le, le tracker. Donc, euh, certaines industries, effectivement, sont très sensibles à ces euh, informations et vont vouloir aussi, au-delà juste de savoir où se trouve le conteneur, suivre des variations de température, humidité, choc. D'accord. Et quand on parle de traçabilité, on finit toujours par se poser la question, mais est-ce que, du coup, euh, on peut mettre ça sur une plateforme blockchain pour s'assurer que l'information de départ est euh, correcte par rapport à sa lecture à l'arrivée Effectivement, euh, c'est un sujet qu'on qu suit. Euh, Aujourd'hui, d'un point de vue... Euh, euh, économique, euh, les solutions et de maturité, les solutions ne sont pas encore euh, on va dire assez matures et, euh, et avec un vrai ROI pour, pour, pour, pour nos clients donc il y aura probablement dans les prochaines années un moment où cette, euh, on va atteindre un certain niveau de maturité et on va descendre à des niveaux de coûts qui sont, qui sont pertinents par rapport à l'utilisation qu'on va en faire et euh, probablement on ira effectivement dans cette direction pour l'instant, euh, voilà c'est ongoing Très bien, écoutez, je vous remercie félicitations. Merci à vous Alors, le projet suivant que nous euh, souhaitons récompenser donc, a, a réuni les sociétés Carrefour, Nestlé euh, et IBM euh, sur euh, l'application de la blockchain au domaine de l'alimentaire. Donc, euh, si Monsieur Delerme peut, peut venir nous en parler. Et donc, plus spécifiquement, sur la purée mousseline, donc, n'est euh, pas étonnant que les idées jaillissent du volcan euh, donc si vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre euh, solution. Et en fait ça marche comme d'habitude, vous faites un petit volcan avec votre purée et vous versez de la blockchain dedans. Et ça, ça. Plus sérieusement, euh, on a utilisé ce, ce, ce projet, euh, on disait tout à l'heure pas de sideware, je crois que c'est le projet euh, qu'on a fait avec, euh, avec Nestlé. Ils avaient très envie euh, de le faire, nous on avait déjà fait de la blockchain, donc on s'est dit pourquoi pas le faire ensemble. Et y a, je pense qu'on a dû produire trois slides sur, sur l'ensemble du projet, donc, dont celui-là. Donc, euh, euh, c'est une vraie, une vraie, un, un vrai témoignage de collaboration euh, qui illustre un peu le, un monde un peu nouveau vers lequel on va avec la blockchain. C'est comment on partage de l'information ensemble sans la perdre, euh, y compris euh, au-delà de Nestlé, au-delà de Carrefour. Euh, avec euh, des agriculteurs, avec euh, des gens qui, euh, qui, qui, qui peuvent expliquer euh, quels sont les types de pommes de terre par exemple qu'on a dans la mousseline ben, ça va varier selon les, selon les saisons, ça va varier selon les moments ça va varier selon les agriculteurs et en tout cas on a fait ça pour les consommateurs ou pour les consommatrices euh, et puis on était très content de le faire avec la mousseline parce que c'est un produit qui se retrouve dans pratiquement toutes les cuisines de France euh, il y en a un peu vendu en Belgique en, en Allemagne aussi euh, et, et c'est une, une application très concrète, très tangible de la blockchain euh, euh, que vous pouvez retrouver euh, sur un certain nombre de produits chez Carrefour et on a réédité les choses avec Nestlé on se dit toujours que la première fois, euh, peut-être qu'on peut y arriver avec un peu de chance euh, nous on a réussi à refaire ça avec le, sur le lait récemment sur le lait infantile Gigos Bio avec Nestlé, et on est très fiers d'arriver à le refaire, et à ne pas être resté uniquement sur une première, mais d'avoir réussi à, à, à, à le faire une fois, à le faire deux fois, et puis à essayer de devenir un peu plus expert ou un peu plus sachant sur un, un domaine aussi, aussi, aussi, qui a l'air d'être aussi complexe. Alors moi, moi je suis impressionné par la complétude d'informations que ça permet d'avoir, mais comment vous faites savoir aux consommateurs qu'ils peuvent avoir accès à cette information Alors ça dépend des pays, parce que c'est un projet qui est aujourd'hui un projet porté dans, par, au niveau du groupe chez Carrefour et chez Nestlé d'ailleurs. Il euh, y a des pays dans lesquels on fait de l'information sur le lieu de vente, c'est-à-dire qu'on va vous mettre des petits, des, des, des dispositifs de communication, ça peut être juste des, des petits flashs, ça peut être un habillage, une promotion sur le lieu de vente qu'on qu fait classiquement, euh, le premier vecteur de communication, en fait, c'est le packaging lui-même et on, on parlait d'écosystème augmenté, nous on parle aussi de packaging augmenté. En, en blockchain, finalement, euh, un des intérêts de la blockchain, c'est de pouvoir vous, donne, vous dire plus de choses sur votre produit sans prendre de la place ou une place exagérée sur les, euh, sur les, les, les produits. Euh, et du coup, en fait, on, on a un message qui est un message assez simple. Du type, euh, euh, suivez le QR code, on n'a pas trouvé mieux pour le moment, euh, et vous en saurez plus sur le produit, ou en toute transparence, euh, on teste un certain nombre de, de messages. On a testé de mettre nos mots blockchain sur les produits, euh, ça n'a pas fait peur. Euh, C'était un des soucis qu'on pouvait avoir euh, dans le, dans, dans, sur cette question-là. Euh, et puis on a des produits sur lesquels, euh, bah, je ne sais pas si vous allez sur le Drive Carrefour, euh, on fait de l'A-B testing pour regarder un certain nombre de choses, donc vous pouvez avoir un petit logo blockchain qui apparaît quand vous achetez des produits qui sont blockchainés. D'accord. Et ma deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, on, on essaye d'acheter autant possible bio, en disant, à partir du moment où j'achète bio, ça va être sain. Euh, et en particulier sur les produits transformés, on va probablement assez vite commencer à entendre qu'il y a du, du bio, du pas trop bio, euh, qu'il peut y avoir l'usurpation, est-ce que votre approche peut permettre de décomposer la chaîne pour recertifier Parce que j'imagine qu'un plat transformé bio, on le certifie à la fin, en bout de chaîne. Euh, Est-ce que vous avez commencé à regarder comment vous pourriez euh, euh, apporter cette traçabilité pour reconstituer la certification bio alors on n'est pas un certificateur, nous on, on achète des certifications auprès des organismes compétents, donc on ne se permettrait pas de, de, de refaire une, une certification. Euh, je pense que l'important c'est le bio finalement, ou la bio d'ailleurs, parce que les deux existent, euh, finalement c'est un label qui est très connu par les consommateurs, il n'y en a pas tant que ça, et quand on regarde un petit peu... Prenez un paquet de pâtes il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années et le même paquet de pâtes aujourd'hui je pense qu'il y a cinq ou six labels de plus et voir encore un peu plus si c'est du bio aujourd'hui pour certifier un paquet de pâtes vous allez avoir deux ou trois logos bio en France donc la multiplication des labels nous gêne un peu mais ça illustre aussi le fait que le consommateur nous moi on peut être contradictoire c'est-à-dire qu'on veut à la fois de l'information et on veut moins d'emballage euh, donc, oui, je pense que c'est intéressant d'expliquer comment sont faits les produits. Nous, ce qui nous a intéressés, et c'est pour ça qu'on a commencé sur des produits relativement peu transformés, pas forcément bio. On a fait du bio depuis avec le lait Gigos d'ailleurs. Euh, mais de réexpliquer aux gens et, et aux consommateurs comment on fait les produits. Euh, de leur réexpliquer, je vais prendre l'exemple d'une des dernières blockchains qu'on qu a faite sur le camembert. Si vous voulez tout savoir sur la fabrication d'un camembert, euh, bienvenue sur votre smartphone, euh, et, et vous saurez tout. Euh, je pense que l'important, c'est de créer de la confiance. Le bio peut créer de la confiance. Euh, pas pour tout le monde. Euh, et, et je pense que c'est aussi ce qu'on a souhaité faire euh, dans le cadre d'Act for Food chez Carrefour. Euh, c'est d'illustrer de la transition alimentaire, mais pour tous. Euh, et on ne va pas juste le faire pour les consommateurs qui ont la capacité de, entre guillemets, se payer du bio, mmh. Il faut le faire pour tous, et on a la chance d'avoir une agriculture en France euh, qui est euh, qui est performante certes, mais qui est aussi respectueuse, ou en tout cas dans dans laquelle ou avec laquelle on arrive. Et c'est vrai en France, c'est vrai en Italie, c'est vrai en Espagne, c'est vrai dans tous les pays où on opère. Euh, on arrive à faire des produits euh, qui peuvent être parfois euh, un peu décalés par rapport à du bio. Je vais prendre un exemple. Notre premier produit c'était du poulet sans antibiotiques. On garantit, et c'est le vétérinaire qui vient mettre ça dans la blockchain, que le poulet il est sans antibiotiques, il n'en a jamais eu. Euh, si vous prenez un cahier des charges bio en France, le poulet il peut avoir une fois des antibiotiques. Ça n'empêchera pas d'être bio. Donc, euh, ce que je veux juste euh, illustrer, c'est le fait de dire, attention, on a produit, et on en est sans doute pour une part responsable, des cahiers des charges complexes euh, autour de l'alimentaire. Or, l'alimentaire, c'est quand même quelque chose d'assez intime, et, et, et Act for Food, c'est vraiment ça. C'est reconnecter les gens avec, euh, avec leur nourriture, avec les gens qui la font, euh, du début à la fin de la chaîne, et pour garantir qu'on a fait les bons choix côté distributeur. Très bien, ben, je vous remercie. Félicitations. Bien, le, le troisième projet que nous récompensons aujourd'hui, concerne l'innovation lancé par la Croix-Rouge française, euh, donc, euh, qui est un, un incubateur, euh, un incubateur digital, un accélérateur d'idées, je pense que euh, je ne sais pas si M. Zucchini euh, ou Ducruet sont là. Voilà, oui. Donc félicitations déjà. Et donc, pour commencer, si vous pouvez nous expliquer. Bonjour. Donc, euh, ce que la Croix-Rouge est allée chercher dans le digital. Plus que le digital, parce que l'occurrence, on est, on est, 21, c'est bien plus qu'un incubateur, c'est une plateforme d'innovation sociale. Je vais commencer par deux petites questions. Qui connaît la Croix-Rouge française parmi vous D'accord. Qui connaît le 21 de la Croix-Rouge française Ah, bah voilà, ça me laisse quand même cinq minutes, justement, pour vous embarquer dans, dans l'aventure. La Croix-Rouge française, c'est euh, euh, un acteur qui est présent depuis plus de 150 ans en France, qui est la première organisation sociale de France. Elle regroupe aujourd'hui 18 000 salariés, 60 000 bénévoles, 20 000 étudiants sur 1700 implantations locales en France. Et aujourd'hui, on fait face à un défi qui est un défi un peu particulier, que nous on appelle le défi social du 21e siècle. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme qui s'appelle 21 qui est celle de constater une augmentation, une diversification, une complexification des besoins sociaux sans précédent. Pour vous donner une idée, entre 2005 et 2015, c'est un million de personnes supplémentaires qui entrent sous le seuil de pauvreté en France. L'arrivée du numérique, c'est sûrement une grande opportunité, mais c'est en même temps un challenge. C'est 13 millions de personnes en France qui sont en situation de fracture numérique. Face à ça, on s'est dit une chose, nous ne réussirons pas seuls nous la Croix-Rouge Française, ni même en saluant aujourd'hui avec euh, les autres grandes associations, les grands autres acteurs euh, du, du non-profit et donc on a créé une plateforme d'innovation sociale qui a pour euh, but simple d'aller chercher aujourd'hui les porteurs de projets qui sont des porteurs de projets qui portent des projets à impact social chez nous en créant un programme d'intrapreneuriat, à l'extérieur en créant un programme entrepreneuriat qui a pour but d'aller chercher justement aujourd'hui les start-up qui sont euh, les plus pertinentes sur ce sujet. Nous, au milieu, pour pouvoir justement les accompagner, en ouvrant nos structures, nos expertises métiers, leur permettre de tester en conditions réelles, et surtout, terminer en fait cet écosystème en allant chercher les grands groupes, les grands groupes qui vont nous amener dans cette, dans cette équation, ce que nous ne sommes pas capables d'amener, des compétences, des talents qu'on n'a pas dans le secteur associatif, et en même temps, euh, leur vision, leur manière un peu plus business de pouvoir euh, nous aider à construire euh, ces projets. Donc finalement, c'est une plateforme à impact, où on va aller chercher euh, une, une alliance qui soit l'alliance la plus profitable pour tous, accompagner ces porteurs de projets, aller chercher avec les grands groupes euh, une, nouvelle, une nouvelle alliance, qui est celle de dire, euh, vous avez des compétences, parfois peut-être aussi des vrais questionnements sur comment est-ce que je les je les retiens dans l'organisation, comment je suis capable de leur partager du sens, et donc on co-crée ensemble en fait, leur stratégie RSE, leur stratégie d'innovation sociale, tout ça au profit des, des projets qu'on accompagne dans, dans l'Accélérateur. Bien, ça vous avez été le coup de cœur de, de notre jury. Merci, <rire> donc, on est très honoré. Euh, félicitations, puis j'espère que vous trouverez aussi d'ici d'autres relais parmi les gens qui sont présents pour euh, contribuer à, à 21. Merci, Merci beaucoup. Bien, je vous remercie. Je passe la parole à GFI. Alors. Donc là, vous allez avoir une autre session euh, qui va traiter cette fois-ci avec Ipsos et BNP Paribas, d'une euh, étude que l'Ipsos a réalisée euh, sur l'intégration de l'agilité des startups aux méthodes d'innovation dans les grands groupes. Donc ici, on va parler d'ici environ un petit peu plus de 5 minutes de ce sujet-là. Et dans l'autre salle, donc juste à côté, on va parler de CRO, donc de conversion, euh, d'optimisation des pages web. Donc ça, ça se passe en scène 2, c'est à 15h. A tout de suite.